Bonjour, euh, Voilà, je me présente, je suis Pierre Kerner, maître de conférence à l'université Paris 7 et je vais vous parler aujourd'hui de la blogosphère scientifique francophone. Vous pouvez voir sur cette image une présentation PowerPoint que je vous ai préparée, sur laquelle je vais vous présenter mon blog, Strange Stuff and Funky Things, la communauté à laquelle j'appartiens, donc de blogueurs francophones, le Café des Sciences, et les divers projets que j'ai lancés au sein de ce collectif, à savoir Science, Strip Sciences, et vous expliquer comment bloguer et rejoindre ces communautés m'a aidé de manière générale dans ma carrière d'enseignant-chercheur, mais aussi en tant que vulgarisateur. Alors pour vous expliquer comment toute l'aventure a commencé, je vais vous présenter tout d'abord comment est né mon blog Strange Stuff and Funky Things. L'histoire a commencé lors de euh, la, mon travail de thèse, donc, dont le thème était l'étude de l'évolution du système nerveux chez les animaux, neurogénèse comparative et phylogénomique, un sujet qui était peut-être un tout petit peu aride, qui me passionnait énormément, mais qui, de temps en temps, me donnait envie un tout petit peu de lâcher les soupapes et essayer de parler de, de choses et d'autres. Bon, j'adore la science, mais peut-être pas essentiellement, systématiquement parler de euh, ce que je faisais lors de ma thèse, d'une certaine manière d'explorer un peu d'autres champs, euh, tout en euh, euh, communiquant mon, mon plaisir et mon désir de partager la science. Et c'est pour ça qu'au lieu de travailler sur l'achèvement de mon manuscrit, la plupart du temps, le soir quand je rentrais tard à, à la maison, eh bien, je me mettais à écrire. Écrire des billets de blog tout d'abord sur un blog euh, euh, d'un copain et puis petit à petit de, de créer mon propre blog qui s'appelait Strange Stuff at Fucky Things. Donc euh, dont je vous présente la première bannière ici qui était faite un tout petit peu à l'arrache sur Photoshop et que j'avais sous-titré avec ce petit gimmick, venez trouver ici votre dose quotidienne d'événements étranges, de faits surprenants, de choses incroyables. Alors euh, au début, il faut bien l'avouer, mon intérêt était surtout de parler de choses qui m'avaient euh, énormément surpris dans, dans la littérature en général, euh, mais pas la littérature scientifique à proprement dite, mais plutôt celle qui tout simplement me faisait délirer, c'est-à-dire des, des blogs qui qui partageaient l'étrange et le merveilleux. Et donc c'est pour ça que les premiers billets traitaient par exemple de caniche déguisées en tortue ninja, mais aussi de parasites de, de poissons, euh, ici un, un isopode qui remplace remplace la langue des poissons, ou bien d'un des poissons les plus moches de la planète, le fameux blobfish. Et puis bah, au bout d'un moment, on prend goût finalement à communiquer, surtout qu'on on trouve très très rapidement, euh, même donc à l'époque c'était en 2009, on trouve assez rapidement un, un petit public, tout d'abord ses amis, peut-être sa mère, peut-être euh, sa petite amie, et puis petit à petit, des gens qui tout simplement, euh, au détour d'internet, euh, trouvent votre blog et ont envie de, de partager un euh, tout petit peu ce que vous faites. Mais on a aussi envie de communiquer avec d'autres personnes. Donc, à l'époque, en 2009, pour promouvoir son blog, il y avait énormément de plateformes qui étaient disponibles. Là, je vous en montre quelques-unes. Pratiquement toutes ont disparu. Peut-être pas Reddit, en effet, mais Wikio, BlogMem, Blogasti, etc. Tout cela ont, petit à petit, toutes ces plateformes ont disparu. Et surtout, moi, ce qui me posait problème, c'est que, alors que j'ai parlé de science, je ne trouvais pas de plateforme qui en faisait son fer de lance. Et donc ma question c'est, et en science, comment promouvoir son blog en 2009 Et c'est à force de chercher que je suis tombé sur cette plateforme qui est le Café des Sciences, qui est un collectif de blogueurs scientifiques qui se sont réunis pour parler de science. Alors je savais que ce genre de, de choses existait dans le, dans le monde anglo-saxon, avec les plateformes comme Scienceblog euh, ou euh, les plateformes de, du scientifique American, etc. Mais pas en francophone, et moi j'avais choisi de réaliser mon blog en français. Et donc j'ai euh, proposé, et je, je me suis tout de suite euh, tourné vers, vers eux pour essayer de rejoindre leur rang, et il s'avère que pour rejoindre le Café des Sciences, il faut poster une candidature qui va être évaluée par les gens qui appartiennent au Café des Sciences, donc d'autres blogueurs, et qui euh, donnent des conseils si euh, la, la, la, la ligne éditoriale du blog ne convient pas, ou acceptent. Euh, moi, j'ai tenté une fois. On m'a dit tout d'abord de ne pas mettre des caniches parce que c'était pas très très très scientifique. Et puis, petit à petit, euh, au fur et à mesure de, de, des billets et du sérieux, de la rigueur scientifique que j'apportais, tout en euh, parlant de, de sujets divers et variés, même. Euh, euh, pas sérieux euh, de prime abord, euh, les membres du Café des Sciences se sont aperçus que mon blog pouvait faire partie de leur euh, plateforme. Et donc je les rejoins en mars 2009 et j'ai eu le plaisir de pouvoir mettre sur, le, sur mon blog ce petit badge que vous pouvez voir ici, Café des Sciences membres, et qui permet tout simplement de euh, montrer de l'appartenance à la plateforme. Alors le Café des Sciences, maintenant je vais vous expliquer un tout petit peu euh, ce qu'il a évalué. Donc il a évalué tout simplement la ligne éditoriale principale de Saft. Et si de prime abord ils ont pu être quand même assez surpris de voir que je parlais de sujets extrêmement variés, ils ont pu aussi être séduits par le fait que je puisse parler par exemple de... Euh alors que c'est assez éloigné de, de, de, ma, de ma thématique de, de recherche, que je puisse parler de plumes de dinosaures, ou bien de la toxoplasmose, ou bien tout simplement de la position de euh, certains euh, fossiles de, de lémuriens dans l'arbre phylogénétique des humains. Mais bon, bien sûr, on ne déroge pas à la règle. Je leur ai aussi, d'une certaine manière, démontré qu'on pouvait parler de science tout en n'étant pas nécessairement extrêmement austère. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'une maladie qui rend la peau de bleu, euh, de serpent à tentacules. enfin ça, ce sont des collaborateurs de, du, du, du blog qui ont participé, puisque j'ai fait très très vite participer des membres de mon laboratoire pour la rédaction de billets sur mon, sur mon blog. Et un de mes billets préférés, le pire parasite du monde, c'est-à-dire les peluches du nombril, avec des fortes, enfin, des, de, de nombreuses recherches en fait qui ont été euh, réalisées pour pouvoir comprendre le phénomène de l'accumulation de peluches de textiles dans le nombril, euh, des recherches qui ont gagné un prix Nobel. Donc ce n'est pas si anodin que ça. Et euh, vous, donc, vous avez pu remarquer ici que euh, ma bannière initiale a été euh, peut-être un petit peu euh, incompréhensible. J'ai remarqué d'ailleurs que certaines personnes n'avaient pas, euh, pas compris que donc, le, le, nom, le titre de mon blog Strange Stuff and Funky Things était repris, S-S-A-F-T, dans euh, la bannière de, de, de mon blog. Et donc euh, j'ai très très vite troqué cette bannière pour une bannière animée que je vais vous présenter euh, dans un instant, mais euh, qui a fait partie d'un projet de financement participatif pour rehausser un tout petit peu l'apparence du blanc. Donc ça c'est peut-être hein, quelque chose que, qui n'est pas familier sur, euh, sur, sur, euh, de, de manière générale quand on essaie de communiquer à la science, c'est que aujourd'hui on peut euh, faire appel à une sorte de communauté de, de fans, de communauté de, de, de lecteurs qui peuvent soutenir des projets. Et moi un des de projets c'était d'avoir euh, une apparence extrêmement... Euh, agréable, cartoonesque, sur mon blog pour pouvoir attirer d'autres lecteurs. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à David Beignet et Arnaud Bosil de réaliser une bannière animée sur un design d'Alain Prunier. Et donc j'ai fait appel, à, grâce à un financement participatif sur KissKissBankBank, Bank, à la générosité de mes lecteurs pour pouvoir obtenir cette bannière. Donc comme quoi, parfois communiquer la science, ça peut être une interaction extrêmement, euh, euh, comment dire. Euh, extrêmement proche avec son lectorat jusqu'à euh, entrer dans une communication qui permet tout simplement d'obtenir des fonds pour aller euh, vers des projets. Donc certains, certains vulgarisateurs scientifiques se font carrément rémunérer, euh, soit, soit de leur billet, soit carrément euh, par un soutien financier perpétuel, euh, leur démarche. Bon Moi, comme je suis un enseignant-chercheur, c'est pas pour gagner ma vie d'une certaine manière que je fais ces activités, mais j'avais justement envie, euh, grâce à... à L'argent d'une certaine manière des fans de SAFT d'obtenir une bannière à la hauteur de, de leur enthousiasme. Et donc, c'est pour ça que je vais vous montrer ça dans cette fenêtre Chrome. J'ai euh, enfin, j'ai obtenu la réalisation de cette bannière à travers donc, ce financement participatif. Ici, qu'est-ce qu'il m'en manque Vous pouvez voir le, la, la bannière originale réalisée par Alain Prunier ici. Et donc, le projet, c'était de réaliser cette bannière en version animée que je vais vous laisser découvrir ici, donc euh, ça, à vrai dire, cette, cette interface ici, c'est peut-être la première fois que je la montre, c'est l'interface 2.0 de, de, de, de SAF qui n'est pas encore euh, euh, véritablement... Euh, publier mon blog pour, pour l'instant à cette apparence là qui n'était encore pas optimum et euh, bientôt je vais pouvoir grâce encore une fois à l'aide d'un fan du, du blog pouvoir obtenir cette magnifique euh, interface qui en plus est euh, adaptative pour pouvoir promouvoir au lieu mon blog et donc voilà quand on clique ici vous pouvez entendre un petit background, remarquez que la bannière est animée, on va par exemple pouvoir aller titiller le lapin qui va nous dire... moi Ou la plante verte. Je suis une mouche et j'explore le monde Salut Je vais peut-être pas le faire ici en même Et voilà, vous pouvez pouvoir découvrir qu'il y a énormément d'animations, donc je vous laisserai découvrir ça quand vous aurez fini de regarder cette vidéo.